Et là, voilà à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Mario 64 multiplayer, mais pas pour tout de suite. Euh, donc euh, à tout de suite, pour la pour une vidéo. Tiens. Ah non pas ciao. Ah c'est bon, on y va. C'est pas grave. Hein. Je, je suis ton frère Luigi. Ton petit frère. Je suis au château. Oh, bon, je suis de toute façon si je traverse la porte, je serai dans le château aussi pratique, hein. oh cool. Allez, on avance, Mario. Tu viens, Mario C'est comme ça qu'on y va. t'es pas obligé de venir. c'est hein. cette, ça bosse dans le niveau. T'as des pops. <rire> oh là là, oh là là. Ah là. D'ailleurs, les, mecs. Ah oui, je regarde en haut, moi. Tu peux pas les parler. Meuf, et, hey, hey, fais gaffe. Hein, tu peux me frapper. Comme ça aussi, je voulais faire ça moi, un long de saut. Mais <rire> Pièce rouge. Non, je suis tombé. Pas vraiment en fait. Hein. Ah, tu m'attends, c'est gentil. C'est un triple saut. Oh, oh purée, je crois tu vas te prendre un chou. Tu, tu meurs, c'est pas grave, je continue tout seul. Ok, tu fais. là T'arrives pas à esquiver ce chien Mario il ne monte pas les escaliers tout seul. Il est tu veux mourir Oh lui il s'approche de la bombe comme ça. Il y a une pièce Comment oh c'est la pièce Voilà. Tu mourras pas d'un coup. Allez. On y va Mario. Oh là là, oh là là C'est que t'avais tout mangé le truc là mourir mon frère. T'es où? T'es un peu plus loin que moi en fait. Mmh. Ah es... ouais? T'es pas mort? Ah non, t'étais cogné dans le mur. Non, mmh. bah, c'est Mais ce dit, t'étais cogné dans le mur. Mmh. aïe c'est Donc on a notre propre part de vie parce que là, c'est un peu chaud quoi. C'est logique qu'on a notre propre barre en fait. On cache le téléport. Avant faut que tu bouges aussi du téléportage. Parce que sinon tu vas te re-téléporter. Non tu vas Oh puis moi je regarde en haut. Viens vite. Vite le combat a déjà commencé. Non je suis tombé. je pense pas grave tant que t'es là-haut. Laisse moi faire. Enfin, le Pourquoi la caméra sur toi elle comme ça Il m'attaque moi ou il attaque toi Il attaque les deux je crois. Ouais. Vas-y prends, prends, prends son cul Bah ouais il bah me balance aussi Mais non n'importe quoi T'es en bas toi De toute façon Tant que je suis allez, prends, prends, prends le truc lui Tant que je suis en haut ça va Par contre toi il te reste un point de vue non, ouais, il vaut, vaut, vaut, vaut mieux pas que tu t'approches de lui qui te jette dans le vide. Ah ouais, il nous parle plus. Il nous parle, il nous parle plus. Je... Prends l'étoile Non, je l'ai dit. C'est moi qui la prends, l'étoile. Si tu veux me frapper, en fait. Ça ne servira à rien. <rire> Ils ont Non, c'est parce que la caméra, elle est dans le monde du ben, Tu as une dedans. de toi. Bah ben oui, toi. Est... Ouais. Tu veux faire un mot Non. C'est quoi C'est... Euh... Ah merde, j'ai ouvert, ouvert le canon. J'ai ah ouvert le canon. C'est comme ça qu'on ouvre les canons. Prépare-toi. Hein. Il va pas nous parler. Il va pas dire si c'est bon ou pas. Voilà, ça lance directement. T'es pour... obligé de dire go en fait. Putain, Mario, là, croit, non Luigi Mario. Oh. Ah il fallait que tu tombes aussi. Moi je suis vraiment tombé en plus. Mais non mais c'est quoi ça Luigi il peut pas tuer les monstres. Putain, on va pas non. Attends, j'ai un autre passage en fait moi, si il arrive à le faire là, il me dit, parce que lui trop. Hein. Il va sauter là lui. Coupier, coupier, coupier, <rire> allez tu me vois là, je fais des techniques bizarres pour monter là-haut directement. Attends, ça va être compliqué, parce qu'en fait il euh, faut rester appuyé sur le A et appuyer sur B en même temps, donc euh, tu pas toi. C'est A, il faut, faut rester appuyé sur A et B. De toute façon je te fais rien en fait. Hein Tu ne fais rien Non parce que tu dois rester appuyé sur A et après, en même temps appuyer sur B. C'est compliqué cette technique. Que les droneurs, eux, le font. Mais nous, nous sommes montés en haut parce que j'ai pris de téléporteur. Il paraît qu'il nous dit qu'on triche euh, si on prend le canon froid. Tu me t'es porté Non, pas le téléporteur. porteur. Et c'est un. <rire> oh, je t'ai raté. Tu fais quoi, Johnny Je t'ai. Ouais. Pas... Hein, hein Tu fais quoi Non, je te tue. Merde, je t'ai tué. Je joue un Minecraft Oh non non non non. <rire> Alors euh, on aller... attends. Attends, attends. Ouais. Voilà. Oui, pas, est Ouais... Par là... Oui toi en fait... Euh, Je suis le Non c'est le conduit voix. Euh... Euh, elle est pas terminable en fait cette, cette étoile. On va dans l'autre niveau alors. On est mort. Non on n'est même pas mort. Hein. Ça ne ça considère pas être mort. Oh, on va dans l'autre niveau bien, c'est pas grave. Ah c'est vraiment un Luigi, c'est pas du 5 juste pas un code, c'est juste un modèle de couleur en fait. C'est vraiment un Luigi. Est-ce que c'est est la vraie? Joue? Mais je vois pas. Je à quoi Je joue. Hein joue. Ah là, je joue, oui, je regarde un peu. Alors, 64 c'est qui on regarde, bah oui. là, non, six, tifons, bon, regarde comment ça marche, les trucs là. Ouais, c'est bien mieux que la première version qu'on a faite. Oui. Ah mais je me demande, toi, tu peux faire une, une autre étoile, pour que je me suive? Ah après tu connais pas le jeu toi, enfin si tu connais mais oh curé dit il va pas droit Tu passes par là toi Je viens? Ah, puis vais vraiment pas assez là. Enfin, si tu meurs, tu peux revenir vers moi et euh, ressusciter. Pourquoi la caméra est-on toute seule? Sinon, là, il y a un téléporteur. Ah, je veux dire, ouais, on prend le téléporteur. Quoi. Pour monter directement. vas c'est chat! Euh, oh, purée, je regarde l'écran du haut. Et c'est ça qui est chiant en fait, le téléporteur, pourquoi ça nous téléporte tous les deux en fait, comme ça, on peut faire deux étoiles en même temps. Tu fais quoi <rire> Tu fais quoi Oh purée Euh, ok Mario, Elodie. Ok le boss, il nous parle pas en fait, il nous parle jamais. Moi je t'entends pas, moi je bosse là. Moi c'est multiplayer mais pas vraiment C'est 6 euh, me dis saute pas euh, vraiment. moi Ca Non mais Vas-y Ah oh, de Je t'ai écrasé Ah oh, tu vas tomber Et non un bug ça écrasé Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Vas-y fais le coup de grâce Oh Ah t'es mmh. trop lent T'es trop lent tu sais, tu peux le traverser euh, et attaque que moi en fait. Oui. Vas-y. Ah, vas non, vas-y, toi. Je vais te laisser faire. Mais t'arrives pas en fait. Faut, faut sauter et faire ça. Oui, ben, je sais. Bah t'es ah, tombé. Non, bon bah tant pis, je vais le faire alors. Oh, si t'es tombé. Bah bah, l'étoile à Paris. Ça met aussi la scène pour toi. Hein ça met aussi genre l'étoile à Paris pour toi aussi. Ouais, ben, non. Merci. Ça va faire. Bon je la prends. Toi, toi, toi tu peux encore balader alors que j'ai pris l'étoile. Mmh. Non mais je veux dire avant que ça mmh. se ferme. On a la même scène et tout. Ah oui c'est pas Mario Rocolor, hein. c'est un Luigi. C'est un vrai Luigi là. Non mmh. oh, mais il fait pas ça Luigi Avec sa casquette. Bah, on sait pas parce que je vous est normalement. Il a, il a dû avoir un mode multiplayer euh, sur la vraie, vraie console et tout. Sauf que. Bah, il n'y avait pas assez de ressources pour faire le mode multi. Du coup, bah. Ils n'ont pas pu le faire. Mais de base, ça a dû le faire. Hein. Là, on est ultra séparés. Du coup, on montre un gameplay différent. Je, du coup, je fais pas cette étoile. Euh, alors. Ah on a qu'à deux... qu essayer de faire deux étoiles en même temps, moi je vais là-bas parce que c'est marrant là-bas. Ou me meurt, <rire> voilà. Et toi tu vas essayer de faire quoi ton étoile C'est bien, hein sur le même écran on a une... un jeu. Je suis juste en dessous l'étoile. Voilà, j'ai trouvé mon étoile, maintenant à ton tour. C'est quoi ton étoile <rire> C'est celle-là. Ouais, c'est quoi bah C'est juste euh, voilà faire un rebond du mur sur le mur là et ah ouais. sur l'île. Normalement, je crois qu'il faut utiliser le canon. Mais moi, je fais du trucs. Ah, ouais, j'ai des trucs que tu sais faire. Non, toi, tu sais pas faire ça. Tu trop Bah, je sais pas où sont les étoiles. Il y en a une en, en haut où on, oh. on est allé. Ah ouais mais au pire, je prends le téléporteur et je retourne à mon étoile et après tu vas tu à Bah la celle-là. Si tu prends le téléporteur il euh, y a moi qui arrive à monter par là. Hein. Oh. Bah par là on peut monter mais c'est compliqué quoi. Je peux pas donner à tout le monde. Au pire, je vais prendre le téléporteur et je retourne ici au pire. t'arrives à monter parce que là je sens que tu vas mourir. Regardez-moi, il est mort! Il est mort! Il est mort, ouais! Hein? Quoi, hein? Quoi, hein? Ah. Y a un. Je saute comme ça! Hein? Ouhou. Ouh. Ouh. Ouh. Ouh. Ouh. Ah, mais t'es descendu, toi! Ouais! T'es parti où j'étais! Ah, t'es parti chercher des pièces! Je suis en dessus, moi! Une crevée, T'as pris les pièces en bas. Dans l'eau. Mmh. Et là toi. Bon vent bon, Mario. Tu vois. On se rejoint. Non. Okay. Bon, tu sautes. C'est A pour sauter. T'as oublié Mario comment on saute. Non l'audit c'était pas des coupiers que tu dois faire. Allez là, je peux pas faire un truc de plongeon sinon je te frappe en fait. Il est plus grand. Il est ses petits frères. Mais pourquoi je connais là Putain, j'ai pas de vie, tu m'as frappé ou quoi Ah non, je viens me faire toucher par la plante. Fais bah, oui. gaffe. parce que tu fais toucher, t'es mort. Moi, hein. bon. ouais, on touche, je meurs je pense. Bon, Luigi, voilà, c'est parce que c'est pas Luigi qui faisait ce saut, so bon, bon, bon, bon, bon, tu sais quoi, quoi C'est pas grave, Mario, mon frère, regarde, c'est ça. J'ai pris ça Vous t'es plus haut Et moi, j'ai dû ça descendre, euh, faire des trucs bizarres pour descendre, mais c'est bon. Inquiète-moi, je fais des trucs, je fais mes trucs, je fais mes trucs, Mario, t'occupes de moi. T'as <rire> vu mes trucs, t'as vu Elle est là haut l'étoile Tu viens de celle-là et moi je retourne ici. Bonne chance mon frère! Il fallait monter où, où on était tout à l'heure. Fais un plongeon! Ah bah bravo! Comme ça t'as pas des de dégâts de chute. C'est pour ça que je dis euh, faire un plongeon. Comment si on peut vraiment prendre une étoile en même temps? Allez vas-y Mario! Tu peux le faire! C'est A! C'est mieux que... Parce que sur Switch c'est bien en fait pour sauter. pour ça. Par contre là c'est ultra... Ch... Ah vas-y papa papa papa... Bon moi mais... oh, je suis du granite. On va met... euh, faire des trucs... Euh, des trucs cool là. Bon, regardez oui, le... A... Hein Tu dis quoi ça, ça, ça te fait pas mal, ça, les, les escalators. D'habitude, on commence à quatre vies, mais là, on a deux vies en fait. On a deux vies chacun, du coup. Mm -hmm. Pour avoir game over. Euh... Du coup, on sort jamais du niveau si on meurt. Oh, hé, hey, papa. Eh bien, regarde, les pièces, en fait, ça, ça, ça les partage en fait. Ça partage nos pièces. Mm -hmm. J'en ai jamais ramassé en fait. Ah si j'en ai ramassé mais pas beaucoup. Putain on a ramassé beaucoup. Bah, Dépêche-toi Mario Je m'ennuie là Mario ah, Tu m'étonnes ma caméra Non pas comme ça pas de côté. Ah non, non c'est encore pire Ah non c'est bien en fait Ouais tu vas y arriver, bravo En même temps c'est pas dur. Même un bébé peut faire ça. <rire> Et moi je m'approche de mon étoile. Vas-y ramasse l'étoile. Vas-y vas-y vas-y. Et voilà on en a deux en même temps. <rire> Trop bien. On en a <rire> deux en même temps. On en, a, on en avait deux tout à l'heure. Des étoiles. Mmh. Ah hier yeah, on a deux étoiles en même temps. Trop classe. Et du coup euh, on a encore un temps ou pas faire enfin, une autre étoile. Là ah, c'est les pièces rouges mais on peut faire une autre je crois on peut faire, notes, hein. on peut faire euh, celle dans le mur ou celle en haut avec le hibou je crois euh, on a soit soit dans le mur qui est rapide ou soit celle là là avec le, le hibou. Ah t'es par terre du coup il te parle. N'importe quoi. Il y en a soit celle-là mais il y, a, il y en a qu'un qui peut y aller. Un des deux il fait l'hibou et un autre qui fait euh, machin. Que ça soit moi, ouais, c'est toi qui vais, plus... je sais pas, Mais avant de prendre, faut que je fasse des trucs bizarres. Moi, faut que j'aille chercher. Euh... Voilà, ah ouais, ça te le montre aussi ça. Du coup, on a un bizarre quand même, j'espère. Oh purée, on n'a pas de bizarre. <rire> Oh purée, bon oh, je vise là, je vise pas. Oh purée, oh, oh. bon tant pis on fait que. Oh non, Yandai, allez, je, I am dying. je suis mort, Luigi est mort. J'arrive, je suis mort, j'ai perdu une vie. Wow, waouh, waouh, waouh, c'est quoi ça? Mario, t'es où? Je suis mort, bon bah on va pas faire le truc du canon, hein. pas pour, pour l'instant. Merci, tu m'as libéré. Bon attendez, t'arrives pas à voir. il faut oui, rester appuyé. Comme ça. J'aime ça l'attraper. Il n'y en a pas d'autres. Je crois pas. T'imagines, il y en a d'autres. Hein. <rire> non, c'est pas. Oh tu m'as fait peur. Je crois que tu mort. Là, t'as dit. J'ai fait semblant de dire que, que je suis mort. Wow J'ai raté. J'ai ah, ultra mal, Mario. Par contre, on a zéro vie, on ne peut plus revenir. Non, mais Luigi il ramasse des pièces quand même. Aïe. <rire> non, il arrive, il hibou. Il arrive, moi je te vois là. Monter sur l'arbre et je dis non, il arrive et tout. Parce que t'es juste à côté en fait. Alors c'est bien jouer à deux, comme ça on, on se passe pas la manette à chaque fois qu'on ramasse une étoile. Mm -hmm. Et puis on, a, on peut en ramasser deux. Il, il est là, regarde. Qui est arrivé, moi je fais quand même juste des pièces. 4 étoiles, on a ramassé deux en même temps, c'est cool. Moi vraiment la technique ramasser deux étoiles. Du coup, tout à l'heure on a pu le faire genre le chomp et euh... Je vois pas où il est l'ombre de Luigi en fait. Je sais pas si c'était bon. Oh oui, c'est bon. On a eu une dernière étoile à 2, toi t'as rien fait. <rire> Rien fait, ça pour tout à l'heure, en fait, t'as pas fait grand chose en fait, toi. Non, mais mm. ça te fait plaisir quand même. Non, ouais, si je sais avec qui, non, t'as pas pu, c'est fait... si, avec qui, facile. On bonjour Mario. Ah. Ok, bon, bah, de toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'était cool. Je jouais à deux pendant bon, bon, quelques minutes. Je sais pas combien de temps parce que le truc est caché. Je sais pas pourquoi. T'as regardé, t'as enregistré, ah. hein ouais, ouais, ouais. Mm. Bah oh, je t'ai frappé hein. ouais. Ça fait mal j'espère Aïe oh. On se croit dans ce match ou quoi là ouais, un peu Oh là là là je vais gagner attention <rire> oh, là, choué, Voilà je t'ai choué tes dents Voilà j'ai gagné T'inquiète pas je vais Bon, oh, sinon on va s'arrêter là voilà ouais, oui. <rire> Voilà moi je me plus avec ton frère euh, Luigi Mario Donc ciao D'avoir regardé merci D'avoir regardé et voilà au revoir voilà, tu m'as libéré, merci.